Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo sur eFootball, pour une grosse mise à jour qui devrait arriver jeudi. D'ailleurs, qui va arriver jeudi, ça c'est sûr. Je vais vous parler de tout ce qui va arriver sur eFootball très prochainement. Alors, peut-être que tout ce que je vais vous dire là n'arrivera pas jeudi, mais en tout cas, pour moi, il y a de grandes chances, bref, Plein de trucs dans cette vidéo, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je me fais un petit coup de pub vu que moi, je ne fais pas de placement de produits ou trucs comme ça. Si tu as envie de rejoindre Sorare, si tu as plus de 18 ans, si tu as un petit peu d'argent à mettre là-dedans, le lien est dans la description. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne, donc voilà, n'hésite pas. La saison 1 va véritablement débuter jeudi qui vient, jeudi qui arrive Parce que oui, pour l'instant, on a très peu de choses. On a bah, des matchs amicaux qui ne rapportent rien. On a euh, des petits défis qui rapportent un petit peu de GP, mais c'est vrai que c'est très maigre. Bah, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui arrivent. Il y a des packs, il y a des défis et il y a également des trucs avec les équipes authentiques. Je sais que vous êtes plein à me demander. Il y aura également du offline, enfin du versus IA. Donc, ça va convenir à beaucoup de monde. Après, je ne dis pas que ça va être incroyable, mais en tout cas, normalement, il devrait y avoir pas mal de choses. Je vais t'expliquer tout ça et ce qu'on a déjà, c'est cette image. Donc, sur cette image, tu vois que c'est une image déjà qui est officielle, hein, c'est important de le rappeler, qui nous parle de la saison 1 et de tout ce qu'on va avoir dans la saison 1. Donc, je vous propose qu'on parle de tout ce qu'il y a sur cette image et que vous allez voir que j'ai d'autres choses à vous montrer également pour que vous ayez à peu près… Bah voilà les grandes lignes de ce qu'on va avoir pendant ces deux mois. Parce que je vous rappelle qu'une saison, les gars, bah ça dure deux mois. Première chose, on voit euh, des cartes. Des cartes, on voit euh, Featured, on voit Legendary. et ben bah oui, il va bien y avoir des packs. Il va bien y avoir des packs que l'on va pouvoir ouvrir. D'ailleurs, je vous renvoie hop, à cette deuxième image où là, on voit les différentes cartes que l'on va pouvoir avoir euh, pendant euh, tout le temps, pendant toute la saison sur ce e Football. Alors, on va commencer à droite. À droite, vous avez les cartes standards. Ça, c'est ce qu'on a en ce moment. Donc, c'est des joueurs de base qui peuvent être entraînés et qui peuvent être recrutés comment Soit en GP, en choisissant quel joueur, donc comme on fait en ce moment. Mais on pourra également les avoir grâce à des pièces en ouvrant des packs. Ça prouve bien d'ailleurs que tous les packs seront en pièces, Ça, je l'avais déjà dit. Et en accorchant chanceux. Alors, accorchant chanceux, je pense que ce sera des tirages qu'on gagnera. Voilà. Donc, à côté, vous avez standard premium. Et ça, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Mais quand vous ouvrez, quand vous achetez un joueur standard, vous avez une toute petite chance d'avoir le même joueur en version brillante, en version premium. Et ce qui fait qu'il est un petit peu meilleur. Donc, surtout, si vous avez du joueurs premium, gardez-les bien parce que c'est très rare. Moi, personnellement, pour l'instant, j'en ai encore pas eu. Ensuite, on a les joueurs à l'honneur. Alors, les joueurs à l'honneur, ce sera tout simplement les meilleurs joueurs de la saison. Donc, les team of the year, hein, ce qu'on appelle, ce qu'on peut avoir sur FIFA, mais on avait également ça sur PES, donc les équipes de l'année. Et ces joueurs-là, ce seront des joueurs boost et ce seront les seuls joueurs boost qui pourront être entraînés. C'est-à-dire que vous allez déjà avoir des joueurs très forts, mais en plus, vous pourrez augmenter leur stats. donc ce sera vraiment les meilleurs joueurs euh, sûrement du jeu, donc ce sera très fort. Ceux-là, bah, ils seront euh, packables au hasard avec des pièces, ou alors avec des accords chanceux, ou dans la boutique, des points e-football, mais vous n'aurez pas tous les joueurs, vous n'en aurez que certains. Voilà. Ensuite, on a les joueurs tendance. Donc, les joueurs tendance, c'est quoi Ce sera les joueurs boost. Ce sera les joueurs de l'équipe de la semaine, par exemple. Et ceux-là, ils ne seront pas entraînables. C'est-à-dire que, par exemple, là, ils nous montrent ou pas Mécano 88. Bah, le frérot ou pas Mécano 88, il restera à 88. Vous ne pourrez pas entraîner ces stats. Maintenant, est-ce que vous pourrez quand même entraîner par rapport à la tactique Ça, je ne sais pas, mais je pense. Et enfin, on a les légendes. Vous remarquerez qu'il n'y a plus qu'une seule version de légende, il n'y a pas d'iconique. Il n'y a que des légendes qui, elles, sont entraînables. Et ça, c'est très fort. D'ailleurs, je reviens, hein, mais les joueurs tendance, ils ne sont pas entraînables et vous ne pourrez les avoir que par des contrats directs. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. La différence entre contrat direct, accord chanceux, je pense qu'on en saura plus jeudi. Et donc, légendaire, voilà, vous allez pouvoir les avoir dans des packs spéciaux, en payant avec des pièces au hasard, accord chanceux, point et football, ils sont entraînables, bref, c'est très fort. D'ailleurs, vous pouvez voir que les joueurs légendes seront toujours en B. Voilà. Les joueurs à l'honneur, apparemment, seront en A. Et les joueurs tendance en A. Mais je pense qu'ils seront en A bah, que euh, comme leurs joueurs régulaires. Par contre, les joueurs légendes toujours en B. La forme, c'est très important. On revient sur notre affiche de la saison 1. On voit qu'il y a des nouvelles licences. Je vous en avais parlé. La MLS, l'USL, euh, la J-League. Voilà. Plutôt cool. Ensuite, on repart à gauche. On voit qu'il y a des Challenge Events. Donc, World Wide Club Tour Event. Alors, les joueurs mobiles, ils savent très bien ce que c'est. Hein. C'est bah, à peu près les défis qu'on a en ce moment, euh, c'est-à-dire euh, des défis un peu claqués, mais avec des thèmes, avec des équipes à choisir. Un peu à la style Match Day, je crois que ça va être ça. En tout cas, ça, ça va être plutôt pas mal. On a également Trending. Alors, Trending, Player of the Month. Est-ce qu'on aura le droit d'acheter les joueurs comme on veut Je sais pas. Ça m'intéresse, j'ai envie de savoir. Mais À mon avis… Bah, on aura peut-être moyen de les gagner. Peut-être que ça veut dire ça, contrat direct. On aura peut-être des défis à faire ou alors euh, des compètes à faire pour gagner des, des tirages. Et grâce à ces tirages, pouvoir paquer euh, les players of the month et les players of the week. Ce serait plutôt pas mal. Et enfin, sur cette affiche, vous voyez en bas à droite, Challenge Event. Mais si vous regardez précisément, le petit rond, le petit logo, ce n'est pas marqué Dream Team. C'est marqué Authentic Team. Ça veut dire que ça, c'est avec… Les vraies équipes, vous allez pouvoir prendre le PSG, Manchester, etc. etc. Donc, il va y avoir des événements des événements pour jouer avec ces équipes. et Je pense gagner également des récompenses, des GP, etc. Donc, tu vois que ça, c'est plutôt cool. Et dans ce challenge event, tu auras également une partie versus IA. Donc, si toi, tu aimes jouer contre l'ordinateur, tu seras servi. Tu vois qu'il y a quand même pas mal de choses, mais ce n'est pas tout. C'est pas tout, puisqu'on va également avoir normalement jeudi l'apparition des divisions. Et les divisions, je t'en avais déjà parlé un petit peu, mais là j'ai plus de précisions. Donc les divisions dureront une saison, une saison durera 28 jours. Donc ça, ma... Donc, ça va marcher comment bah, tu, tu auras 10 matchs, 10 matchs pour remporter un certain nombre de victoires et pouvoir grimper, changer de division, monter ou bah, descendre. Donc ça, 10 matchs à chaque fois, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt simple en espérant que ce soit bien 3 points, une victoire, etc. Que ce soit euh, pas un truc compliqué à la Konami. Mais ça, c'est plutôt bien. Et je me demande si ce n'est pas grâce à ces divisions que tu vas pouvoir gagner les contrats directs pour recruter certains joueurs. En tout cas, ce serait plutôt une bonne idée. Donc tu vois à quoi ça va euh, correspondre, à quoi ça va ressembler. Alors c'est pas beau, on va pas se mentir. Mais on voit quand même qu'il y a... Euh, les divisions, distribution, ça j'aime bien parce que tu vois, toi où tu te classes, par exemple si tu es div 3, tu vois qu'il n'y a que 3,3% des joueurs qui sont en div 3 et donc que tu es quand même dans le haut du panier. Si tu es en dessous de la div 5, bon, tu es moins bien que la moyenne, mais tu vas progresser, t'inquiète frérot. Ensuite, on voit le ranking, donc euh, où tu te places par rapport euh, à ta division. Ensuite, on voit qu'il y a des rewards et ça c'est très important. Mais à quoi correspondent les rewards pour l'instant on ne sait pas, et ton historique de match. D'ailleurs, juste au-dessus, tu peux voir que match, là, il est à 0 sur 10. Et euh, pour la promotion, il va lui falloir euh, une victoire. Donc, une victoire en div 10, hop, tu passes en 19, en div 9. Par contre, à mon avis, pour passer de la div 2 à la div 1, il va peut-être falloir, je ne sais pas, 8, 9 victoires. Ça va peut-être être très chaud. Et ce ne sera que quand tu seras dans la div 1, où là, tu auras un classement mondial. Là, ça changera encore classement mondial. Là, ce sera les meilleurs. Bah, j'espère qu'on y arrivera les gars. Mais à mon avis, ça va être très très élevé. Voilà les mecs, j'espère que cette explication vous aura plu. Donc jeudi, grosse mise à jour avec des packs, des événements, du contenu. Vous allez pouvoir dépenser de l'argent si vous avez envie ou farmer si vous n'avez pas envie. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. C'était Luthor. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao les gars.